Toutes et à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Elodie Cavalier, je suis coach en amour et fondatrice de End Love et de la méthode Art Set et j'accompagne les hommes et les femmes sur leur chemin amoureux depuis les tout débuts, depuis les débuts sur l'appli, jusqu'à la construction d'une relation épanouie épanoui et épanouissante. Pardon. Alors là vous le savez, on approche des fêtes. C'est bientôt Noël, c'est bientôt la nouvelle année. Et c'est une période qui n'est pas tout à fait comme les autres, et surtout quand on est célibataire. En tout cas, souvent, on le vit comme une période un petit peu à part. Or, c'est une période qu'on vit parfois sous pression. On connaît la pression de la famille ou de manière un petit peu triste. Et c'est une période aussi, et c'est surtout vers là que j'aimerais vous emmener ce soir, qui rime avec espoir et qui rime avec nouvelles opportunités, avec cette nouvelle année qui se profile. Alors ce soir, dans ce live coaching, je vais essayer de remettre de la justesse, je vais essayer de remettre de la joie et surtout des opportunités dans ta vie amoureuse et dans ta rencontre de l'amour. Et on va voir ensemble ce soir comment tu vas pouvoir profiter de cette période, de cette période des fêtes pour trouver l'amour. Alors ce soir, on va aborder plusieurs chapitres. On va d'abord voir comment dépasser la pression des fêtes quand on est célibataire. Ensuite, comment faire des fêtes, une opportunité pour se préparer à rencontrer l'amour. Et enfin, on verra comment vivre la nouvelle année comme un nouveau départ sur le chemin de la rencontre amoureuse. Alors, si tu as l'habitude d'être parmi nous pour ces live coaching, tu sais qu'on essaye d'être le plus possible dans l'interaction, tu vas avoir l'opportunité de poser toutes tes questions. Et je vais essayer d'en de, prendre un maximum pour pouvoir répondre au maximum d'entre vous. Donc, n'hésite pas dès maintenant et tout au long du live à poser tes questions. Et on, et on prendra évidemment le plus possible. On va essayer aussi de pouvoir interagir tout au long du live à travers le chat. N'hésite pas à poser euh, donc tes questions, à déposer des choses aussi, euh, à réagir en fonction de ce qui va être dit ce soir. Je sais aussi que bien souvent, vous réagissez entre vous, donc ça, c'est vraiment super que vous puissiez euh, vous répondre. Donc, vous avez euh, le chat à votre disposition et vous avez les cœurs, les, les fameux likes que vous allez pouvoir utiliser, qui sont en bas à droite, que vous allez pouvoir utiliser à chaque fois que vous reconnaissez dans ce que je dis, ou que vous êtes d'accord, ou que vous avez peut-être pris conscience de quelque chose ou, ou d'un conseil que vous allez pouvoir utiliser. Alors restez bien jusqu'au bout parce que à la suite de ce live, vous allez pouvoir mettre à profit tout ce qu'on vient de se dire, avoir de nouvelles opportunités de rencontre et pouvoir rejoindre une live room qui s'appelle le Afterlife Coaching. Et si vous êtes prêts, bah je vous propose qu'on teste déjà, qu'on se teste le petit cœur, appuyez sur le like pour voir si tout fonctionne bien. Et si vous êtes prêts, je vous propose qu'on démarre avec ce premier chapitre, comment dépasser la pression des fêtes quand on est célibataire. Alors, les fêtes, les fameuses fêtes. Moi, j'ai remarqué que c'est à la fois une période bah, qu'on attend, aussi bien que c'est une période qu'on redoute. C'est une période qui peut avoir quelque chose de magique et en même temps, c'est parfois une période qui est déprimante. En tout cas, qu'on vit comme ça. Mais quelle que soit la façon dont on aborde la période des fêtes, moi, j'ai constaté qu'il y a un point commun à bon nombre d'entre vous, c'est le ressenti d'une pression supplémentaire. Cette pression, d'ailleurs, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'on se la mette tout seul. Et ça, on verra tout ça tout à l'heure. Donc, même si pour certains d'entre vous, vous dites, bah « Ben non, moi, ça va, la pression, je gère, c'est pas tout à fait ça. » bah En général, on vit quand même pas cette période de manière si anodine que ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie, et surtout cette année, que vous ne viviez pas la période des fêtes de cette manière et que vous viviez au mieux les retrouvailles familiales, qui n'arrangent en général pas souvent le stress lié au célibat. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai une question pour vous. Donc, rappelez-vous, il y a le sondage. Question. Est-ce que tu redoutes cette fameuse question qu'on entend bien trop souvent aux rassemblements familiaux Comment ça se fait que tu es toujours célibataire Est-ce que c'est quelque chose, franchement, que tu redoutes un peu, qui ne te fait pas plaisir et qui te gêne, surtout quand on te la pose et surtout quand on te la pose devant un grand comité et maintenant, donc on aura les résultats tout à l'heure, on verra un petit peu comment tu te situes par rapport à ça. On va rentrer dans le vif du sujet. La famille. Qui dit fête, dit repas de famille. Dit longues heures à passer à table et les inlassables questions qu'on va retrouver parfois d'année en année qui deviennent assez lassantes et assez gênantes. Mais alors, tu n'as toujours pas trouvé. Qu'est-ce qui cloche c'est toi Sans doute que tu es un petit peu trop difficile. Ou même parfois bah, « je comprends pas pourquoi tu es célibataire, pourtant tu as tout pour toi Alors, ». Alors, cette remarque, elle est plus sympa, mais quand même, on n'a pas forcément envie de, de la recevoir. Parfois, on ressent même, on anticipe, c'est-à-dire qu'on ressent même la pression avant le repas, c'est-à-dire euh, avant la, les préparatifs de, du fameux repas familial. « Alors, tu viens encore seule cette année ?» Bref, il y en a peut-être qui se reconnaissent. Dites-moi si vous reconnaissez qu'il y a certaines de ces questions que vous avez l'habitude d'entendre dans, dans cette période. Donc, même si il faut bien se dire que souvent, il n'y a pas de mauvaises intentions, c'est bien qu'il n'y a pas d'intention cachée derrière ces questions et ces remarques de la part de la famille, ça ne veut pas dire qu'elles ne piquent pas un peu ces questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne les vit pas mal et qu'on se sent pas gêné. Au point que parfois, on en arrive même, et j'ai rencontré pas mal de coachés dans ce cas-là, on en arrive même à redouter ces repas-là, à y aller à reculons plutôt que de profiter d'un moment, euh, moment qui serait convivial et familial. Et on redoute cette pression supplémentaires qu'on va nous mettre. Alors, on peut avoir d'autres moments de pression pendant l'année, ce type de questions, mais en général, il y a un condensé qui arrive à ces moments-là. Et donc, on rentre parfois dans une sorte de cercle vicieux de la pression, car on anticipe avant même les festivités, on anticipe les questions, donc on est déjà un petit peu sous pression. Il y a déjà des choses qui commencent un petit peu à nous, à nous tarauder. Et quand on arrive au repas, bah, hop, il y a une deuxième couche de pression qui arrive avec, euh, avec ces questions. Alors, c'est embêtant, pourquoi bah, C'est embêtant parce que déjà, on aimerait bien vivre ces fêtes de manière un peu plus sereine. Et puis, c'est embêtant aussi parce qu'on sait très bien que la pression, ce n'est pas notre meilleur allié dans la rencontre amoureuse. Donc, quand à cette période-là, on continue à être dans une démarche de rencontre, que je suggère et ce que je conseille, bah, franchement, le mood dans lequel on va être aussi lié à cette pression, ça ne va pas être le meilleur pour tout ça. Donc, moi, ce que j'aimerais déjà voir avec toi, c'est bah, qu'est-ce qu'on répond à ces questions Qu'est-ce qu'on fait pour, ce, pour faire en sorte que ce repas, finalement, ça ne devienne pas le calvaire, que ça ne se transforme pas en interrogatoire autour du célibat et que ça ne vienne pas gâcher ton moment. Alors, première chose, premier conseil, au-delà de la réponse, ce qui va être important, c'est l'esprit de la réponse, c'est-à-dire ton état d'esprit quand tu réponds à cette question, l'énergie dans laquelle tu es à ce moment-là. Parce que si on sent qu'il y a une brèche, bah on va s'engouffrer dans la brèche. Et ça ne veut pas dire que les personnes seront malveillantes, ça veut dire que l'être humain est ainsi fait. Inconsciemment, quand on ressent une brèche, bah, on s'y engouffre. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de brèche, tu vois, et que du coup, ce, ce, ce questionnaire s'arrête le plus vite possible. L'état d'esprit, j'aimerais vraiment, du coup, que tu sois dans, dans cet état d'esprit à l'approche des fêtes et que tu te mettes déjà dans cet état d'esprit euh, maintenant. C'est bah, que finalement, ton célibat et ta quête d'amour, ce n'est pas une tare, c'est pas un tabou. Au contraire, aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel j'aimerais que tu sois, c'est bah, j'ai le cœur ouvert à une belle histoire. Je vais profiter du moment des fêtes, justement. Je vais en profiter pleinement parce que je n'ai pas besoin d'être en couple pour en profiter, pour me sentir heureux heureuse, pour partager, pour pestoyer. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel tu dois être, effectivement, pour aborder ça. Et c'est important que tu commences à, à, à mettre ce filtre-là sur les choses parce que ça va changer l'énergie que tu vas dégager à ce moment-là. Pour ce qui est des réponses à ces fameuses questions qui sont parfois un peu embarrassantes, mon conseil, et c'est un conseil qui ne va pas surprendre les personnes qui m'ont suivi sur d'autres live coaching, c'est de faire simple, c'est de faire vrai et c'est de faire authentique. Et là, je vais te proposer une réponse extrêmement courte, extrêmement simple et extrêmement vraie. Tu vas voir pourquoi. C'est « Je suis en chemin ». Moi, je te propose de faire ce type de réponse-là avec un grand sourire parce que c'est une jolie chose d'être en chemin. Il n'y a rien de triste à être en chemin. Au contraire, ça veut dire qu'on avance vers quelque chose. Donc, pour te lire un petit peu en filigrane ce que tu transmets quand tu dis une phrase comme ça, ça veut dire quoi Quel est le message derrière finalement bah, Ça veut dire que tu es ouvert, ouverte à l'amour. Donc, tu n'es pas en train de te replier sur toi, tu n'es pas en train de t'enfermer, tu n'es pas en train de, de ne pas vouloir être dans la rencontre. Tu es ouvert et tu es en train d'avancer. Tu avances tranquillement vers cet objectif qui est un joli objectif, qui est de vivre une belle relation. Et ce n'est pas, oh là là, je suis stressée parce que je veux me caser à tout prix. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas l'esprit et ce n'est pas ta réponse. OK Ce qui va être important effectivement, c'est que tu ressentes qu'être en chemin, c'est une jolie chose. Et vraiment, ce soir, bah, dis-moi là si tu es en train de ressentir le truc et, euh, et mets un like si, euh, si tu es d'accord avec ça. Euh, l'état d'esprit autour de, de ta réponse, en fait, elle va aussi te servir dans tes rencontres. Parce que si dans tes rencontres amoureuses, tu es dans cet état d'esprit de pression, faut que je me case, faut que je me case, ça va se ressentir et on va pas être dans quelque chose de très attractif. Ok Donc, entraîne-toi finalement avec l'état d'esprit et cette réponse euh, pendant les fêtes de famille et tu vas voir que de toute façon, cette énergie-là, elle va rester et elle va t'aider dans ta rencontre amoureuse. Surtout, pourquoi ça va t'aider Pourquoi tu peux te mettre dans cet état d'esprit Parce que c'est la vérité. Tu es actuellement en chemin. Et être en chemin, ça veut dire « je suis en train d'avancer vers ce que je veux », c'est-à-dire l'amour. Et la preuve, tu es là ce soir. C'est une façon d'avancer vers ton objectif. Tu es là pour chercher des conseils, pour te baigner d'une certaine atmosphère, pour te mettre dans les meilleures conditions possibles pour ta rencontre. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'avancer concrètement vers ta rencontre amoureuse. Okay Donc, cette réponse-là, elle est vraie, elle est authentique et aussi, elle dégage une jolie énergie, énergie qui ne va pas donner envie aux personnes de rentrer dans cette brèche et de continuer à titiller avec ça. Ce qui me permet de te faire une super transition sur le fait que finalement, il y a pire que la pression familiale. Alors, je te rassure, je vais te donner le meilleur après. Je vais te donner les conseils pour que ça se transforme en meilleur. C'est quoi ben, C'est ta propre pression. Parce que pourquoi la pression familiale, elle vient te faire l'effet qu'elle te fait Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas bien quand on te pose ces questions Parce que finalement, euh, c'est une question que tu pourrais prendre et vivre d'une manière plus neutre. Parce que toi-même, tu as déjà une certaine vision des choses, certaines croyances euh, liées à tout ça, certaines pensées qui vont venir te parasiter et qui sont créatrices de pression, de jugement, euh, peut-être de, de, de déprime. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le terrain à ce que tu vives mal, la pression extérieure, il est déjà là. Et c'est ça qui est important que tu, tu prennes conscience, c'est vraiment ce qui se joue en toi dans ces moments-là. Donc pendant les fêtes, moi j'ai pu constater chez pas mal de mes coachés, qu'on peut ressentir une certaine déprime, une espèce de poids supplémentaire du célibat. Évidemment, ce n'est qu'un ressenti parce qu'en réalité, de manière purement rationnelle euh, et pragmatique, il bah, n'y a rien de différent euh, dans notre vie euh, le 25 décembre que le 10 mars ou le 6 juillet. Euh, mais pour autant, ce n'est pas comme ça forcément que tu le vis. Alors, mets-moi un petit cœur si effectivement tu te sens un peu plus, euh, un peu plus triste euh, ou, ou un peu plus en, en pression, mais venant de toi euh, dans ces moments-là. Alors, pour que tu comprennes, qu'est-ce qui te traverse, en fait Qu'est-ce qui nous traverse pendant les fêtes Eh bien, plein de pensées, mais qui sont autogénérées, évidemment. Qui ne sont pas la vérité, je précise. Plein de pensées, par exemple, bah, que ce n'est pas normal de ne pas être en couple. Qu'on a un problème, donc on commence à se juger, à se dévaloriser. Euh, on se compare en se disant, bah, « Regarde, au repas de famille, le cousin ou la cousine, euh, bah, je ne comprends pas, lui ou elle euh, est en couple, et pourtant, euh, voilà. » On se juge on culpabilise, etc., etc. Et tout ça, parce qu'on associe le fait de ne pas être en couple pendant ces périodes festives à une forme, je mets beaucoup de guillemets à ça, à une forme d'échec. Ou, parce que ça voudrait potentiellement dire quelque chose de nous, sur euh, notre valeur, sur notre capacité à être aimé, etc., etc. Donc, on est en train de parler là de peurs et de croyances qui sont assez profondes et qui viennent effectivement être appuyées pendant cette période de fête. Et du coup, qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe qu'on aborde justement cette période avec un état d'esprit qui est un peu plus triste et qui va être renforcé pour peu qu'on ait quelques questions qui nous gênent. Mais ça, et là c'est la, la, la partie la plus réjouissante de ce que je vais te dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est un, comme un filtre sombre finalement que tu places sur les choses. Mais moi, je vais te proposer de changer de filtre cette année et de ne pas aborder les fêtes de cette manière-là. Car au-delà du fait que bah, ça te gâche quand même un peu la fête, bah, cette énergie, encore une fois, elle va avoir un impact sur ton attractivité. Elle va avoir des conséquences sur comment tu vas aborder les rencontres. Par exemple, quelles conséquences ça peut avoir Ça peut avoir de se mettre encore plus de pression dans les rencontres qui vont avoir lieu juste avant les fêtes ou juste après les fêtes. Ça peut être de vouloir précipiter les choses. Euh, dans, quand on est en train de chatter ou, ou avec les personnes qu'on a rencontrées. Bref, il y a tout un, un nombre de, de conséquences qui peuvent être, paraître indirectes mais qui sont bien réelles. Et ces conséquences-là, on ne les veut pas parce qu'elles ne vont pas nous aider à rencontrer l'amour. Alors du coup, comment aborder les choses autrement Eh bien là encore, bah, c'est une question de changer de filtre, de changer de mindset. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on commence à ancrer de nouvelles perspectives. Comme ça, tu auras le temps de bien les digérer pour, euh, quand, euh, quand tu arriveras à cette période-là. Les fêtes ne sont pas une période triste pour les célibataires. Et moi, j'aimerais presque que tu t'en fasses une sorte de mantra, tu vois. Que tu te dises, bah, je choisis de faire baisser la pression ou au contraire pendant les fêtes. Je choisis de faire une espèce de pas de côté pour me mettre dans une nouvelle énergie. Je choisis de prendre du recul sur certains fonctionnements d'envisager les rencontres différemment, etc., etc. Et rappelle-toi quelque chose d'important, c'est que si tu changes la manière, tu changes le résultat. Donc moi, j'aimerais que cette année, tu abordes les fêtes de manière beaucoup plus boostée, à bloc, par rapport aux nouvelles perspectives que tu vas finalement pouvoir t'offrir comme un cadeau de Noël à toi-même. Donc ça, ces nouvelles perspectives, je te rassure, on va les voir dans les chapitres qui suivent. Mais je voulais déjà te donner un petit peu, te mettre un petit peu au parfum de l'état d'esprit dans lequel tu vas pouvoir aborder les choses et qui va avoir beaucoup d'impact et de répercussions très positives sur l'année qui va venir. Donc, c'est un teasing que je te fais. Donc, mets-moi un petit cœur si, euh, si tu es bien curieux ou curieuse de voir ce que ça va donner dans les chapitres suivants. Mais avant ça, bah, je te propose qu'on prenne déjà quelques questions et que je puisse répondre à ce qui est apparu dans le chat. Alors, euh, donc on a une première question, une longue question euh, d'Aurélie qui demande « Bonjour, je viens de rencontrer un homme, peut-être depuis une semaine, et il veut déjà que nous passions Noël dans sa famille, moi et ma fille. Je trouve cela démesuré et je voudrais prendre le temps. J'espère que je n'aurai pas trop à amortir la pression et ça me donne plutôt envie de fuir. Comment gérer la situation Je sais que je pourrais lui en parler, mais souvent préparer peut aider. Merci pour votre réponse. » Bah, on peut dire que là, pour le coup, c'est une question d'actualité et on voit bien ce qui se joue. C'est-à-dire que là, on a un super exemple de peur qui amène de la précipitation. Et là, quand je parle de ça, je parle pas de toi, Aurélie. Je parle de cet homme qui semble très pressé de t'intégrer à sa vie. Alors, peut-être que cet homme-là, il n'y met pas la même signification que toi. C'est-à-dire que pour lui, peut-être que c'est quelque chose d'un peu plus anodin que pour toi de passer de Noël avec toi, avec ta fille. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas se dire que c'est totalement anodin, parce qu'il y a quand même une certaine symbolique de l'engagement. Il y a la symbolique de passer les fêtes ensemble, euh, mais il y a la symbolique aussi des présentations, des présentations à sa famille, des présentations de ta fille. Euh, au bout d'une semaine, ça peut paraître, effectivement, je comprends que tu te ressentes ça comme une certaine pression. C'est quand même assez euh, symboliquement engageant. Or, ce qui est important, et ça, je le rappelle pas, pas qu'à toi Aurélie, à, à vous tous évidemment, c'est que pour s'engager, c'est nécessaire d'avoir de la matière à le faire. C'est-à-dire qu'il faut en avoir envie, pas seulement en général. Ce n'est pas juste « Oh, j'aimerais m'engager, j'aimerais vivre une belle histoire ». C'est avoir envie de s'engager avec la personne en question, la personne qui est en face de nous. Donc, pour en avoir envie, donc, pour s'engager, il faut avoir de la matière à en avoir envie. Et pour en avoir envie, bah, on a besoin d'avoir vécu certaines choses. On a besoin d'avoir partagé. On a besoin d'avoir commencé à construire quelque chose. Même si c'est encore le début, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, moi, ça me paraît très compliqué d'avoir pu vivre ça en une semaine. Donc, effectivement, je comprends que tu le vives euh, de manière un petit peu euh, précipitée. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est justement comment tu te sens par rapport à ça Comment tu le vis Et là, moi, d'après ce que je, je lis, tu ne le vis pas très, très bien. Donc, c'est ça qui va compter. Et du coup, ça va être important que surtout, tu écoutes comment tu te sens par rapport à ça et que tu respectes ton ressenti. Et quelque part, la solution, tu l'as Aurélie, tu l'as dit toi-même. En parler, communiquer. Et comment tu vas pouvoir faire ça bah, Encore une fois, avec authenticité, avec bienveillance, avec ouverture. C'est-à-dire que, tu vas pouvoir lui dire, évidemment, si c'est le cas, que sa proposition te touche. Uniquement si c'est le cas, on a dit authentique. Hein. Que sa proposition te touche, mais que pour l'instant, tu as envie et tu as besoin de le connaître mieux. Tu as envie et tu as besoin de partager des choses avec cet homme, de voir où ça va mener pas à pas. Et ça, tu vois, c'est une réponse qui est très bienveillante, mais en même temps, tu poses ta limite et, et en filigrane, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est trop tôt pour toi. Alors, deuxième question, de Marc. « J'aimerais rencontrer ma personne, mais c'est très dur et j'ai peur de liker à tout va. » Alors là, on retrouve bien la notion de pression et de peur derrière ta question. Alors, je ne sais pas si du coup, cette pression et cette peur, tu l'as en permanence, ou si est, elle est un petit peu euh, gonflée par la période des fêtes. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens derrière ta question. « Moi, j'aimerais, Marc, que tu te fasses confiance. »« J'aimerais que tu fasses confiance à ton meilleur guide. » Et c'est quoi ton meilleur guide C'est ton ressenti. Déjà, à travers ta question, tu sais ce que tu veux, tu dis « j'aimerais rencontrer ma personne ». Donc l'idée, ça va être un petit peu comme je disais tout à l'heure, de marcher vers ton envie. Ton envie, elle est claire, ok Donc tu vas marcher vers ton envie, c'est-à-dire de faire des pas en cohérence avec ton envie. Et dans le cas précis, bah, tu vas pouvoir te poser la question. Est-ce que liker à tout va, comme tu dis, va t'aider dans cette direction bah, La réponse, c'est non. Et quelque part, tu le sais, d'une certaine manière, tu as peut-être besoin de te rassurer avec ma réponse, mais, mais tu le sais. Liker à tout va, c'est la meilleure manière de ne pas rencontrer l'amour. Car l'amour, ça se rencontre à partir de ce qu'on veut vivre, de ce qui est important pour nous, pas à partir de la peur de ne pas rencontrer. À partir du moment où on est plus connecté à son envie qu'à sa peur, bah, on ne va pas liker à tout va justement parce que ce n'est pas le, le, la première venue qui va te plaire. Ce n'est pas la première venue avec laquelle tu vas ressentir quelque chose qui te donne un élan de liker. Donc, c'est ça qu'il faut que tu, tu comprennes bien, c'est que bah, la bonne façon de liker, c'est par un élan que tu auras ressenti et non pas par une espèce de bouteille d'eau à la mer en espérant que quelqu'un la trouve, quel que soit le quelqu'un. Trou trouver ou rencontrer l'amour, ce n'est pas quel que soit. C'est avec certaines personnes en particulier. Donc là, moi, je vais te demander de te faire confiance et de ressentir pour qui tu as un élan. Peut-être que cet élan, il va être provoqué par ce que tu as ressenti et perçu sur la photo. Une certaine énergie, un certain regard, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des choses, si la personne a laissé à, à, à un, à un vocal, peut-être qu'il y a des choses dans la voix qui vont t'appeler. Peut-être qu'il y a des choses dans, dans le descriptif où tu vas ressentir encore une fois une énergie qui est proche de la tienne et en tout cas qui, qui fait appel à, à des choses qui t'intéressent. Bref. Il y a plein de, de raisons, mais ces raisons en général, elles ne sont pas rationnelles, tu vois. Elles sont plutôt dans le ressenti. Et c'est ça qui va faire que tu likes. Et tu vas voir que si tu es connecté à ça, tu ne vas pas liker à tout va et ça va être bien mieux dans ta démarche de rencontre amoureuse. Maintenant, je ne voudrais pas terminer ma réponse sans rebondir sur la formulation que tu as utilisée, c'est-à-dire je voudrais trouver ma personne. Et je crois que ça serait intéressant, tu vois, je vais te proposer de voir les choses un petit peu différemment. Car je ressens un côté un petit peu fantasmé autour de « ma personne », comme si un peu il n'y en avait qu'une et que c'était « ma personne ». Et moi, je voudrais te dire, Marc, et c'est une très très bonne nouvelle, ce que je vais te dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une personne avec qui tu peux vivre une belle histoire. Et, et, et il y en a forcément plusieurs, tu vois. Donc, euh, dis-toi plutôt que tu as envie de vivre une belle relation avec une personne, plutôt que de croire qu'il y a « ma personne ». Euh, question d'après, euh, mais avant cela, euh, on me dit qu'il y a les résultats du sondage. J'ai hâte de découvrir euh, avec vous. Alors, la question, je la rappelle, était « Redoutes-tu la fameuse question « Comment ça se fait que tu es toujours célibataire ?» Oui, à 62% quand même, non à 38%. Bon, bah, c'est déjà cool d'avoir 38% de gens qui vivent pas trop mal la, la question, mais ce n'était pas la pire question non plus. Hein. Il y a des questions qui piquent un peu plus que celle là mais quand même, vous êtes une majorité à ma livre, cette question. Donc... Euh... Je, je suis heureuse de pouvoir vous apporter quelques réponses à cela. On a Benja qui pose la question « Comment modérer, relativiser ses attentes entre l'échange virtuel et la rencontre réelle et échapper au piège de se dire « la prochaine rencontre me conviendra mieux ».» Alors là aussi, évidemment, derrière cette question, on ressent de la peur et de la pression. Et peut-être, je ne sais pas, exacerbée par la période. Déjà, ben, les attentes naissent déjà au stade du virtuel. C'est-à-dire que, bien trop souvent, je constate qu'on échange avec quelqu'un et pour peu que les échanges soient un peu sympas et pour peu que la personne nous plaise euh, sur la photo, bah, ça y est, on s'y voit, on est déjà presque mariés. J'exagère pour grossir le trait, mais enfin, mets-moi un cœur si tu te reconnais quand même un petit peu là-dedans. Euh, Peut-être pas sur le mariage, mais en tout cas, on se projette alors que finalement, on n'a pas rencontré la personne. Et du coup, dès ce stade-là, souvent, on a des attentes. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe quand on a des attentes déjà aussitôt, bah c'est un terrain qui est super fertile, à quoi Aux déceptions. Donc, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas d'attente à avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un que tu n'as pas rencontré. Déjà, à ce stade-là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Okay la réalité, et c'est vraiment ce que je vais te proposer comme chemin, c'est ce retour à la réalité, c'est bah à ce stade, par exemple, j'aime bien échanger avec cette personne. À ce stade, j'en sais rien, cette personne me fait rire. À ce stade, bah, les photos sont cool ou sont sympas, ou il y a quelque chose qui me plaît chez cette personne en photo. Ce qui ne veut pas dire que ce sera le cas euh, quand tu la rencontreras, ok Donc, il y a une différence entre cette réalité-là et déjà d'être en train de se mettre dans un truc, parfois qui est un peu inconscient, mais on n'est pas très très loin de ça, qui est « c'est l'homme de ma vie » ou « c'est la femme de ma vie ». Donc la réalité, à ce stade-là, c'est nos échanges m'ont donné envie de le rencontrer ou de la rencontrer et on verra bien si je ressens la même chose quand ça sera le cas. OK Ça, c'est la bonne démarche pour justement pas être dans ces attentes qui créent de la déception et de la frustration. Donc, maintenant, je vais par répondre à la deuxième partie de ta question parce qu'elle était intéressante aussi. Échapper au piège de se dire « la prochaine rencontre me conviendra mieux ». Alors. Tout dépend de ce que tu mets derrière cette question. Parce que, en soi, bah, ce n'est pas forcément un piège. Parce qu'en soi, il est vrai qu'il est possible, si jamais une rencontre n'a pas éveillé quelque chose, une envie de poursuivre euh, de ton côté ou de la part de l'autre, bah, il est fort possible que la rencontre suivante soit plus propice. Donc ça, pour moi, ce n'est pas un piège, c'est une réalité. En revanche, où ça devient un piège C'est si, à cause d'attentes qui seraient démesurées, tu es systématiquement déçu et donc, systématiquement, tu projettes de nouvelles attentes sur le prochain, avant même d'avoir euh, chaté avec, tu vois. Donc, tu es dans cette espèce de cercle vicieux des attentes. Ou alors, c'est un piège si finalement, bah, tu te caches derrière ces attentes ou tu te caches derrière ces déceptions, un peu comme prétexte pour fuir l'amour. Et ça, ça arrive évidemment, c'est inconscient, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Donc, ce que je te propose, c'est de vivre chaque rencontre dans la curiosité du moment, de la ressentir, de voir si elle te donne envie ou pas du pas d'après sans regarder l'avenir et sans regarder ailleurs, c'est-à-dire ah bah, potentiellement une prochaine rencontre, ça serait mieux. Donc, ce que je te propose à l'issue de ce premier chapitre, eh bah, c'est qu'on récapitule les points importants. Alors, qu'est-ce qu'il faut revenir, retenir de ce qu'on s'est dit Premièrement, que la pression que l'on se met a un impact assez fort sur notre attractivité, sur notre état d'esprit. Et donc, c'est important de pouvoir l'identifier pour surtout pas continuer à, à charger en pression. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas notre entourage qui gère notre vie amoureuse, que l'entourage potentiellement n'est pas mal intentionné et qu'on n'a pas de raison de mettre un filtre si sombre à ces questions-là et surtout qu'on a moyen d'y répondre maintenant. Et la troisième chose, c'est que les fêtes ne sont pas une période triste pour les célibataires et tu vas encore plus euh, t'en rendre compte avec les, les chapitres suivants. Et si tu es OK, si tu es prêt ou prête, mets un petit cœur pour me donner ton feu vert pour passer au chapitre 2 qui est « Comment faire des fêtes une opportunité ?» pour te préparer à rencontrer l'amour.